Salut, c'est Martouf Alors aujourd'hui, en ces temps troublés, j'avais envie de te faire une petite vidéo pour t'expliquer un grand principe de sagesse qui, moi, m'a bien, bien aidé. Alors, m'a bien aidé, peut-être que toi aussi. Alors, en ces temps troublés, je disais, je vois souvent des gens qui vont manifester. Pas content, pas content, pas content. Il y a ceux qui sont plus pantouflards, qui restent à la maison. Eux, ils manifestent depuis leur canapé sur Facebook, en faisant les commentaires, en trollant. Ou alors, en allant signer des pétitions en ligne, pétitions, machin. ils donnent toutes leurs données personnelles à change.org, pétitions en ligne et tous ces machins. Voilà, et alors moi je te dis, manifester ne sert à rien. Oui, oui, à rien du tout. Signer une pétition ne sert à rien. Alors arrête, arrête, tu perds ton temps. Alors il faut que je précise, quand je dis en s'étant troublé, ça peut être n'importe quand. En fait, il y a des temps troublés tout le temps. Il y a une catégorie de personnes, peut-être que t'en fais partie, qui adore se trouver une cause, une injustice à défendre, solidarité avec le reste du monde, pour la défense d'Abel Chamoul qui est emprisonné à l'autre bout du monde parce qu'il a osé critiquer le présentateur Météo qui annonce toujours du mauvais temps. Il y a toujours quelque chose. Mais en fait, ça sert à rien. Alors arrête j'ai quand même un peu nuancé mon propos, mon conseil du moment, là on y est tout de suite, il faut agir dans son cercle d'influence et ne pas agir dans son cercle de préoccupation. Je répète, il est préférable d'agir dans son cercle d'influence que dans son cercle de préoccupation. C'est pas du tout pareil, je vais t'expliquer ça plus tard. Alors j'ai entendu parler de ça en premier dans un bouquin qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Un super bouquin de Stephen Covey. C'est très intéressant parce qu'il nous présente vraiment des habitudes qui permettent d'être maître de sa vie, de pouvoir décider ce que je veux faire de ma vie et pas ce que je veux faire dans la vie. Parce qu'on a un peu tendance à nous dire ce qu'il faut faire dans la vie, mais pas d'être un suiveur et pas d'être vraiment quelqu'un qui décide lui-même ce qu'il veut faire. Donc il faut reprendre sa vie en main. Et justement, alors, il a cette notion de cercle d'influence et cercle de préoccupation. Alors ces cercles, ben, déjà, qu'est-ce que tu peux changer Est-ce que tu peux changer les autres Est-ce que tu veux changer le monde Tous ces gens qui font des pétitions, tous ces gens qui vont manifester, peut-être c'est ton cas, c'est « on veut changer le monde, plus chaud que le climat, ou plus chaud, plus chaud que le climat, ouais. non, à la guerre, non, à la guerre !» Et en fait, est-ce que ça change vraiment quelque chose moi j'ai pas l'impression, hein. j'ai pas vraiment vu que ça avait vraiment changé quelque chose à quelques endroits que ce soit. Du coup, eh ben, tu perds ton temps, alors que tu pourrais utiliser ton temps, la seule ressource qu'on a tous en commun, tu pourrais l'utiliser de manière correcte, tu pourrais l'utiliser pour faire quelque chose de bien sur lequel te, tu as de l'influence. Donc, ton cœur de ton cercle d'influence, c'est toi-même. Tu peux changer personne d'autre que toi-même, tu peux même pas changer tes amis, tes conjoints et tout. Tu peux te changer toi même et c'est la seule chose que tu peux changer donc déjà tu pars de là déjà c'est pas facile de te changer soi même change toi toi même et le monde changera et là à partir de ça tu as un cercle d'influence qui va grandir tu vas construire ta vie avec un réseau d'influence tu vas pouvoir rayonner il y a un proverbe qui dit l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'agir c'est le seul et c'est comme ça aussi que tu étends ta sphère d'influence donc on a toi-même, le cercle de ton influence et lui il faut le faire grandir si tu veux pouvoir influencer le monde, décider quelque chose. Et ensuite, au-delà, il y a ton cercle de préoccupation. Moi, je peux me préoccuper de plein de choses, mais j'ai plein de choses où j'ai aucune maîtrise. Donc, vouloir toujours agir en dehors de sa sphère, dans son cercle de préoccupation, ça fatigue, ça n'apporte rien en retour, on se fait toujours euh, balayer... Hein, tu vas manifester comme ça, pas content, pas content, pas content, t'amènes une énergie d'opposition. Qu'est-ce que fait le pouvoir en face Il te balaye Parce que le pouvoir en face est très largement plus fort. Et après, ben, ben t'es un peu fatigué. À moins que, en fait, en t'es fait, pas du tout pour changer le monde que tu vois là, c'est juste parce qu'on est tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et ça, c'est la vision du monde verte, de la spirale dynamique, l'étape verte. Donc, euh, rien à voir avec les verts, la partie des verts, c'est toute une série d'étapes, et l'étape verte, c'est l'étape anti hiérarchie, déconstruction des pyramides sociales et autres. Et on est tous égaux, nivelés, et voilà. Alors là, on est tous ensemble, tous ensemble, en fait ce qui compte pour une manifestation, c'est qu'on va manifester, comme ça on vit un moment ensemble. Peut-être que c'est ça qui t'habite, je t'invite à aller regarder les vidéos sur la spirale dynamique que j'ai déjà faites, les articles sur la spirale dynamique, comme ça tu pourras peut-être comprendre le modèle global et comment on évolue. Et qu'il y a d'autres visions du monde, que ce n'est pas la seule et unique vision du monde possible. Donc pour revenir à prendre sa vie en main, qu'est-ce que je veux faire de ma vie bah Déjà réfléchir et se mettre des grands principes, qu'est-ce qu'on fait dans la vie Et un principe s'y tenir, les modifier quand il faut les modifier, mais que ça vienne de soi. Ce n'est pas comme tous ces trolls, en fait ou les esthéticiens souvent, qui vivent par opposition à ce que font les autres. Donc en fait, tu bases toute ta vie sur la vie de l'autre, mais faire le contraire. C'est pas une vie, ça, franchement. Fais ce que t'as bien à faire, fais ce que t'aimes bien, plutôt que de faire l'opposé des autres, l'opposé de ton voisin qui t'emmerde. Tu vas Toujours, dès qu'il pose le compost quelque part, tu le mets ailleurs. Dès qu'il coupe là et tu lui coupes ça et... Non t'emmerde, tu t'emmerdes. Non, ça c'est pas une vie. Ou alors, il bah, faut pas se préoccuper sur des, des, des grands principes. Ça, c'est une bonne structure de base, mais qui dépendent de soi. Voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'il met dans ce livre. Donc, il y a comme sept habitudes, donc... Je t'invite à lire le résumé que j'ai fait. J'ai aussi une, toute une page sur ce livre, sur mon site web. Je mettrai le lien en description. Donc, un des tout petits trucs, tout simples pour prendre sa vie en main, c'est déjà changer les mots. Quand tu dis « j'ai pas eu le temps », oh, pauvre petit caléméro, non, t'as pas eu le temps. T'as le même temps que tout le monde. T'es peut-être plus occupé, mais t'es peut-être mal organisé. Tu dis j'ai pas pris le temps, parce que c'est moi qui décide, je prends le temps ou je ne prends pas, je mets des limites ou je ne les mets pas. » Mais pris dans le maelstrom. De... Non, déjà, t'arrêtes de regarder la télé, ça te fait déjà beaucoup de temps. T'arrêtes de scroller le fil Instagram pour rien, ça te fait déjà beaucoup de temps en plus. Voilà des petites histoires qui permettent de reprendre sa vie en main. Donc, j'ai pas le temps, non, tu dis plus. Maintenant, tu dis, j'ai pas pris le temps. Je suis responsable de ma vie. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'un sauveur à l'extérieur, qui ont besoin de papa, maman, qui ont besoin d'un président pour présider le pays. Mais c'est quoi ce bordel On n'a pas besoin. Donc il y a des gens qui se battent comme ça. Alors moi je suis pour machin, moi je suis pour machin. Mais non, c'est pour toi-même. Tu vis toi-même, tu fais ton truc à toi. C'est très bien. T'as pas besoin de papa, maman. T'as pas besoin qu'on te dise exactement ce qu'il faut faire à quel moment et puis de militer. Oh ouais, ouais, ouais. On a érigé tout un système pour valoriser le militant qui va en manifestation. On dit Si t'es pas content, t'as qu'à faire de la politique, si t'es pas content, t'as qu'à te monter un parti politique, mener tes idées, avancer, prendre le pouvoir et l'imposer aux autres. Non, moi j'ai pas envie d'imposer mes idées aux autres. J'ai pas envie qu'on reprenne les deux armées l'une contre l'autre, puis ça fait bam bam bam ah puis après on a enlevé les armes parce qu'on s'est dit c'est quand même un peu dangereux, donc on reprend la même armée, on compte le nombre de personnes de chaque côté, on se dit « Ah oui, vous, vous, êtes plus nombreux, alors on choisit votre avis, et puis nous on s'écrase. » Bon, voilà, ça c'est la version du vote, c'est ce qu'on fait quand on vote. Mais en fait, ça ne résout aucun problème, ça, ça... la minorité, elle ne va pas disparaître, et du coup, la minorité sont déjà pas si minoritaires des fois, des fois c'est proche de 50-50 quand même, et, et du coup, est-ce que c'est un moyen juste de décider il y a plein de choses dans, dans tous les systèmes de gouvernance qui sont très intéressants là autour. On évolue là autour. Bref, faut plus compter sur papa-maman à l'extérieur de soi. Ou alors de voir monsieur grand chef président, monarque absolu, comme étant le bouc émissaire sur qui on peut taper dessus, parce qu'en fait on ne veut pas assumer soi-même on n'est pas capable de faire ce qu'il fait. Qu'on n'est pas capable de décider, de prendre des décisions dans des grands théories. Non on ne veut pas oh, « Non, non, non, moi je suis là » et puis... Et du coup, bah, oui, il y a des gens qui, qui profitent de la bêtise. La magie, ça existe. j'ai tout un article là-dessus aussi. L'image, anagramme de magie, la magie du cinéma. Tu vas au cinéma, tu, tu on te raconte plein d'histoires, tu les intègres. C'est le propre de l'humain. Les histoires, on te raconte des histoires. Des histoires de contes au bord du feu jusqu'aux jeux vidéo, qui sont les magnifiques histoires. On vit dans des univers virtuels complètement créés par des gens qui enferme les autres dedans. Voilà comment les personnes ont étendu leur sphère d'influence pour capter la vie des autres. Complètement. Donc tout ça en fait, ben c'est un continuum qui passe par les contes, les livres, le théâtre, le cinéma, les séries TV et les jeux vidéo. Et tout ça en fait, tu peux reprendre ta vie en main. Tu peux choisir. La vie est un jeu à jouer, multijoueur avec super bonne résolution, feeling, tout des choses incroyables, des fois c'est pas facile, on dit. et des fois c'est génial, et tout ce qu'on a. Donc voilà, mais tout ça en fait, il faut reprendre sa vie en main, et pas dire papa, maman, et tout ça en fait c'est le triangle de Karpman. Quand on est adulte, le triangle de Karpman, c'est très intéressant, c'est qu'on a une victime, oh moi je suis un pauvre, il y a un bourreau qui m'embête. Alors victime, bourreau, et puis il y en a un qui dit je suis... Super sauveur, je vais venir te sauver. Alors moi, mon, mon but c'est de sauver. Alors les gens qui font des manifestations, ils veulent sauver tout le monde. Pas content, pas content, on va... Solidarité, Non, on va sauver le monde, on va sauver les gens, on va sauver sauver la planète, sauver tout le monde. Mais en fait, euh, sauve-toi toi-même d'abord. Parce que souvent c'est des gens qui vont déjà pas bien. Hein. Je parle en connaissance de cause, j'ai aussi fait ce genre de petits trucs. Que... Voilà, bon, sauver le monde, ben non, sauve-toi déjà toi-même. Et puis quand tu iras bien, bah, le monde tu peux rayonner comme le soleil qui rayonne de façon inconditionnelle. Là, pouf, il nous offre son énergie, il rayonne, il fait pousser ses grands arbres derrière chez moi, tout seul. On n'a rien besoin de faire, la forêt, elle pousse toute seule. Faut pas être, on n'a pas besoin d'être plus intelligent qu'eux, on essaie de comprendre, on va de faire à sa place, non, non, non, non, non, c'est encore des gens, qui va sauver, sauver, sauver. Si tu as un principe qui fonctionne, et eh bien ça marche. Et t'as pas besoin d'influencer les gens par les manipulations, en prenant un pouvoir dessus en étant soit bourreau, soit sauveur, ou soit la victime. La victime, c'est qui prend le plus de pouvoir. Oh non, il m'a tapé dessus. Oh mon pauvre chouchou, alors on doit aller te consoler. La victime, hein. Oui, on aime bien les victimes. Mais en fait, ils nous manipulent à chaque fois, tout le temps. Donc je dis pas qu'il faut sauver jamais personne, qu'il faut pas... Voilà, mais il mais y a des gens qui se mettent toujours dans le rôle de victime. Et puis après, on devrait les sauver tout le temps. Puis il y a des gens qui se mettent toujours dans le rôle de, de sauveur. Puis il y a des gens qui se mettent dans le rôle de bourreau. Parce que, oui, il y a des gens, euh, ils ont juste une tête à claque On a juste envie de les baffer. Ils nous font juste chier quand ils sont là. Et après, ben, c'est l'autre qui dit « Oh non, il va encore tapé dessus. Ça m'arrive tout le temps. »« ben, ben voilà, je ben, change ta vie. Prends-toi la vie en main. » Et ça, ça change. Alors, dès qu'on arrive à sortir de ce triangle de Cartman, moi j'ai eu des gens qui essaient toujours de me m'attirer là-dedans. Lui, c'est un méchant, il m'a tapé dessus, il faut que tu viennes m'aider Bah, écoute, là, vous êtes deux, hein. pour un conflit, deux personnes, comme dans un contrat, comme dans un truc. Moi, je n'ai pas franchement l'impression que je fais partie de là, je peux être garant d'un conseiller extérieur, mais je suis pas dans ce triangle de Voilà, c'est là qu'on peut reprendre son pouvoir personnel, mettre sa limite, et puis décider que, voilà, bah, ici. Moi, je ne veux pas rentrer dans ton jeu. Alors, il y a des gens qui voient le grand complot partout. Ouais. Bon, le terme complotiste est vraiment venu un peu tout et n'importe quoi. Euh, faut il faut se méfier. Il y a des choses très intéressantes que, on traite de complotiste tout et n'importe quoi. Donc, de nos jours, ce n'est pas le mode à la mode. Mais quand tu as le grand complot, en fait, c'est qu'il y a une part de toi. Il y a toujours un espèce de jeu de miroir. Hein. Il y a une part de toi, en fait, qui aurait bien aimé être à la place des autres. Puis, tu aurais bien aimé avoir ce pouvoir que tu attribues aux gens qui te manipulent. On n'en est jamais vraiment sûr, mais en fait, tu aurais bien aimé être à leur place. Donc, il y a une part de toi qui est le comploteur, celui qui manipule. Hein? La marionnette, elle est en bas. Le marionnettiste, il manipule. Tu aurais bien aimé la personne de l'ombre qui manipule. Et ça, il faut aussi l'accepter, reprendre cette part de toi et puis te dire, ouais, moi... J'aime bien comploter. Alors le complotiste, ben oui, il sent un peu euh, ben, sa sphère d'influence, elle est ridiculement petite. Donc fais grandir ta sphère d'influence et quand elle grandit en fait, les gens qui sont influents, ils sont pas complotistes, eux ils complotent, ils sont comploteurs. Hein Médite à ça. Quand tu as un pouvoir de décision quelque part, quand tu as le pouvoir de faire les choses, d'influencer des millions de personnes, bah, t'as pas tout à fait le même rapport euh, au complot, au complotiste euh, de te faire euh, injustement écraser. Liberté Liberté et... Voilà hein Ben bah, non, euh, tu vois, dans les grands congrès, les grands forums et tout, euh, quand même, je me, ça m'a beaucoup euh, perturbé il y a quelques années quand le groupe de Bilderberg, euh, groupe de grands comploteurs, ou plus longtemps. Le groupe de Bilderberg s'est installé à 450 mètres de chez moi, juste devant chez moi, et puis dit, ben voilà, c'est les maîtres du monde qui sont devant chez moi. Et j'ai réfléchi, j'ai regardé la liste, puis je me suis dit, en fait, ils ont un ordre du jour, parce que maintenant ils le publient à une époque pas, mais ils ont un ordre du jour, en fait, euh, ils suivent l'actualité, et moi, je peux la faire et je la fais même parfois. Du coup, c'est des suiveurs. Et quand je regardé la liste des gens qui participent à ces grands choses, j'en ai déjà rencontré plusieurs, deux ou trois, comme ça. J'ai déjà discuté avec eux. Donc déjà là, moi j'ai influencé des gens qui ont participé à ces groupes de comploteurs qui manipulent le monde. Du coup, c'est moi le grand complot derrière la personne de l'ombre. L'illuminati. À méditer. Hein. Moi ça m'a fait beaucoup méditer. J'ai fait une réunion au sommet, je suis allé dans la montagne. J'ai écrit aussi tout un article pour essayer de débriefer tout ça, introspection et tout. Très intéressant. Donc voilà, le, le complotiste, en fait c'est celui qui a perdu son pouvoir personnel, il faut le faire grandir. Hein. Imagine un bon influenceur. Euh, je vois le bon exemple de Steve Jobs, par exemple. Il n'a pas fait de politique, hein, rien du tout. Non Il a inventé une technique, il a démocratisé beaucoup d'autres techniques. Les ordinateurs, il avait une vision, c'était un visionnaire, il a eu beaucoup de vision, voilà. et, et, il s'est dit je veux fournir des services à des gens à travers l'informatique. Simplifier plein de choses. Et il s'est lancé là-dedans. Il a créé une première entreprise qui s'appelle Apple Computer. Et il a voulu changer le monde avec ça. Mais ben il a choisi un directeur qui était celui de Pepsi qui, qui, qui l'a viré. Donc il s'est fait virer de sa propre entreprise, Steve Jobs. Il a perdu toute son influence, rien du tout. Il est allé en Inde, il a médité, il est revenu, il a créé Next. Boum. Next, ça a été pas très connu, mais il y a quand même le premier serveur web au CERN qui a tourné sur une machine, Next. Du coup, ce gars-là, Steve Jobs, il a quand même une certaine influence sur notre web actuel, sur les ordinateurs d'une manière générale, et là, ça commence à grandir. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand Apple n'allait plus du tout effondrement, ils ont racheté Next, et Next a constitué la première base du nouveau système d'exploitation d'Apple de avec Mac OS X. Et depuis là, en fait, c'est reparti. Boom Et c'est là que les iPods sont sortis, les iPhones sont sortis, que Steve Jobs a créé de nouveau les services qu'elle a derrière, parce que c'est ça sa vision. Et du coup, ben, il est devenu de nouveau un influenceur majeur. C'est lui qui avait entre-temps pris euh, Pixar, une société qui fait euh, l'imaginaire collectif, hein, comme je vous disais. Les humains sont des personnes qui ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Et avec ça, il a vendu Pixar à Disney, il s'est fait une place d'un conseil d'administration de Disney qui raconte les histoires au monde entier, depuis bien longtemps, depuis notre tendre enfance, nous met en tête tous les schémas, comme l'histoire du schéma de Monomythe de Campbell, Très intéressant, le de Campbell, il y a toujours un pauvre orphelin qui vit chez son nom, qui part dans une quête, qui d'un coup rencontre un grand mage avec une grande barbe qui finit par mourir, revenir sous forme d'hologramme ou de grand mage blanc ou euh, de fantôme. Et ensuite, il a deux potes qui sont rigolos, un avec des longues oreilles qui parle bizarrement... Et... Bref, le monomythe de Campbell, hein, le héros au mille visages, et voilà qu'on te le rejoue, on te le rejoue, on te le rejoue, et on dit c'est comme ça qu'il faut faire. On est formaté avec ces histoires. Et l'humain, en fait, sa particularité, c'est que nous sommes des, euh, des animaux à la base, des animaux sociaux qui ont pu étendre leur influence sociale en créant des mythes, en ayant un langage abstrait. Et la seule chose qui différencie les humains des autres animaux, c'est le langage abstrait. On peut décrire des choses qui n'existent pas. Et du coup, construire un mythe, et au nom des mythes, des religions déjà, on se tape dessus, mais aussi euh, les mythes économiques, les règles de société, et tout plein de choses. Et ça, c'est véhiculé justement par la magie du cinéma. Donc, euh, pour euh, revenir à ce que je disais, Steve Jobs, Pixar, euh, Disney, et les ordinateurs, il est aussi euh, avec les iPods, il a construit le marché de la musique directement en ligne, il a transformé les choses. À une époque, il y avait des DRM, c'est l'espèce de protection numérique qui empêche que tu puisses le lire. Mais en fait ça marche pas, techniquement déjà ça marche pas. Il faut planquer la clé du cadenas qui te ferme le truc derrière l'enveloppe. Alors on dit euh, vas-y elle est là, mais touche pas. Bon, ça marche pas en cryptographie, mais toujours est-il que ça emmerde tout le monde qui veut vraiment faire acheter de la musique légalement et l'utiliser sur un appareil qui n'a pas été prévu pour. Alors pendant des années, moi aussi j'ai fait le pauvre mini temps, les DRM c'est mal, enlever les DRM, personne m'écoute. Steve Jobs du jour au lendemain, il a dit, mon catalogue, j'aimerais que ce soit simple et accessible, plus c'est simple, plus les gens vont acheter. On le voit avec tous les offres Spotify, Netflix, Amazon Prime et tous ces machins là-bas. Et bien maintenant, on achète de la musique, on achète des films et il y a de moins en moins de monde qui, qui pirate parce que c'est tellement plus simple de payer. Voilà, ça vient tout seul. Donc avec ça, Steve Jobs, il a dit un jour, euh, dans mon catalogue de MP3 sur iTunes, euh, il faudrait qu'il de la musique sans DRM. Il a dit ça aux cinq grosses boîtes, les majors qui gèrent l'industrie du disque. Ils ont dit, ok, oui, amen, on, on fait parce que tel grand chef. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Steve Jobs c'est aussi le gars à qui on doit le smartphone sous sa forme actuelle. C'est lui qui a sorti l'iPhone. La vision de l'iPhone, c'était justement toujours les services. Comment on peut utiliser la chose On s'en fout de la technique. Il faut que les gens qui ne savent rien de technique l'utilisent. Et on ait un bon confort, une bonne ergonomie. Donc il a dit, le navigateur web, c'est super important. C'est l'avenir. Il faut que ce soit un vrai navigateur web et pas un web secondaire. Et il faut qu'il y ait un forfait de data qui aille avec parce que sinon c'est inutilisable. Jusque-là, il y avait déjà des smartphones. Il y avait déjà des trucs qui ressemblaient, mais il n'y avait rien qui était autant bien que l'iPhone. Il n'y avait rien qui avait aussi ce clavier fantastique qui pouvait tout faire. Il n'y avait pas des touches qui ne fonctionnaient pas, ou un stylet, ou la touche démarrer de Microsoft Windows qui était toute, toute petite. Enfin, des trucs qui ne marchaient pas. Et tout d'un coup, ben voilà, ça c'est un influenceur, et il a eu sa vision, il a fait son truc, et apparemment c'était un emmerdeur de première. Mais il avait ses idées, il y est allé, il n'a pas demandé aux autres comment ça marche, il n'a pas essayé d'imposer aux autres son avis à des gens qui ne pouvaient pas maîtriser. Il a construit son empire en maîtrisant à chaque fois, à chaque brique, tout. Donc si tu veux pouvoir avoir l'influence de Steve Jobs, si tu veux pouvoir avoir le droit de construire le monde à ton image, ça peut être mégalo aussi, hein, eh bien, il faut que tu fasses grandir ton cercle d'influence et pas ton cercle de préoccupation. Tu agisses dans ton cercle d'influence et pas ton cercle de préoccupation. Et ça se renforce, ça s'améliore. Ça avance tout de suite. Donc Steve Jobs, il a dit aux opérateurs de téléphone, l'iPhone est super génial, ce qui était vrai, incomparable par rapport aux autres. Mais si vous le voulez, les opérateurs de téléphone immobile, il faut fournir un forfait data avec. S'il n'y a pas de forfait data, on ne peut pas facturer 10 balles le kilo octet comme vous faisiez jusqu'à présent. Et paf, tout a changé. Donc voilà. Mais bon, ça n'a pas empêché de mourir. Et donc, maintenant aussi, réfléchis. Imagine-toi, t'as plus que quelques mois à vivre. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Qu'est-ce que tu veux qu'il reste À ton enterrement, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi Que tu as été un suiveur, que tu as été quelqu'un qui a toujours euh, agi euh, en s'agitant en brassant du vent dans des trucs que tu ne peux pas gérer ou est-ce que finalement, tu as quand même une victoire, une petite chose que tu as construite, dont tu es fier Quelque chose, voilà. À méditer aussi. Ça, c'est aussi dans le bouquin des 7 habitudes. Hein. Il y a quelque chose là-dedans. Alors, on peut investir en soi. Parce que finalement, soi, soi, soi, c'est la seule chose. Et la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ce que tu as donné. Donc, donne aussi aux autres. Donne quelque chose. Donne, donne. Et là, ben, ça vient tout seul l'influence aussi. Ça vient quelque chose. Tu peux créer autour de toi investir en toi déjà et grandir en sagesse et il faut pas être mégalo non plus il faut pouvoir euh, suivre les règles de la nature moi c'est ça qui m'inspire c'est pour ça que mes vidéos j'essaie toujours de faire de la nature même si ben bah là dans mon cercle de préoccupation c'est le vent qui arrive ici qui repart et je ne maîtrise pas je pourrais avoir mon cercle agir dans mon cercle d'influence. c'est dit je me bouge je vais à l'intérieur mais j'aime moins faire les vidéos comme ça donc voilà bah des fois il y a du vent des fois on m'entend pas bien ça souffle ben je l'accepte, parce que euh, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Hein. Petit coup de vent qui arrive, hop, voilà. Un grand proverbe euh, d'une grande personne aussi dans ce monde, euh, qui est souvent cité par euh, certaines personnes euh, comme étant un grand influenceur, c'est Gandhi. Gandhi, il disait toujours, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » En soi, déjà. Fais ce que tu veux voir. Va pas demander aux autres de faire des choses. Va pas dire... Ben, euh, j'ai le droit, j'ai le droit, et de l'imposer aux autres. Et on se tape dessus de nouveau. Non, Gandhi, euh, déjà, il, il a investi en lui. Hein. Il, était pas, euh, il était en Inde, dans, dans un empire euh, britannique, dans des endroits où il avait, ils n'étaient pas très favorisés, mais il a été au cœur de l'empire, à Londres. Il a appris le métier d'avocat. Il a fait des études. Mais ensuite, il n'a pas renié ses racines non plus, il a étudié la Bhagavad Gita. C'est pour grandir en sagesse, en philosophie, en religion. en L'Inde fourmille de religion et de philosophie, de sagesse ancestrale. Et donc il a repris tout ça. Et ensuite, ben, il a fait plein d'erreurs dans sa vie. Il a aussi fait euh, des actions violentes, il a aussi fait plein de choses comme ça. Mais tout d'un coup, il est devenu... Euh, il a inspiré le mouvement de la désobéissance civile. Et à ce moment-là, il est devenu quelqu'un avec une aura beaucoup plus grande, et puis il a utilisé des principes qui ont fait quand même plier le plus grand empire du monde à lui tout seul et en faisant grandir son cercle d'influence gigantesque. Donc par exemple, il a fait la marche du sel. Alors on peut dire que c'est une manifestation. Ouais alors tu avais bien dit une manifestation, ça marche pas, mais ça a marché. Ouais mais non. Ce que Gandhi, ce qu'il a fait c'est qu'en Inde, le sel c'était l'impôt d'état. C'était l'État, l'Empire britannique qui avait tous les droits sur le sel et les Indiens eux-mêmes n'avaient pas le droit d'aller en chercher alors qu'il y en a. Il suffit d'aller dans la mer et de faire sécher un peu d'eau et qu'on a du sel. Tout simple à voir. Mais non, il y a des gens qui vous mettent en esclavage comme ça sous une coupe. Et ben non, il a désobéi à ces lois. Il a dit non, on a le droit de prendre du sel. Alors ils sont allés, ils ont fait une marche de 400 km environ en 1930. Il a manifesté en guillemets en faisant ça, parce qu'il y a 50 000 personnes qui se sont rejoints en cours de route, et puis euh, l'idée c'était on va chercher du sel et parce qu'on a le droit, c'est légitime, c'est pas légal mais c'est légitime. Et il faut faire très attention ce légal est légitime. Tout ce qui est légal n'est pas forcément légitime, c'est des gens qui veulent nous imposer des choses aussi. Tous les grands génocides ont très souvent été une opération légale à méditer. Donc Gandhi, notre ami, et il est allé avec tous ses potes, ils ont influencé 50-60 000 personnes qui sont arrivées, qu ils, ont allé. ils sont allés au bord de la mer récupérer de l'eau saumâtre et ils l'ont fait sécher au vu au sud de l'Empire britannique, et comme ils étaient des dizaines de milliers, l'Empire britannique a quand même mis 60 000 personnes en prison, et Gandhi est resté 9 mois en prison pour ce coup-là. Mais au bout d'un moment, ils n'arrivaient plus, ils étaient débordés par le nombre. Alors là, la manifestation, quand elle déborde par le nombre et que ça devient une révolution, là, ça peut être utile. Mais déjà, c'est faire une action qui, justement, fait quelque chose. C'est pas juste pas content, pas content, pas content. Non, ça, ça change rien. Tandis que là, vous avez une action. C'est du sel, il est à nous, on l'a. Et il faisait la même chose sur plusieurs plans, notamment avec le coton. Savoir qu'en Inde, il cultivait du coton, il envoie en Angleterre, ce qui faisait tourner des manufactures anglaises, des filatures, et il refaisait du coton qu'ils envoyaient. De nouveau sous forme de sari en Inde et c'est totalement stupide. Mais c'était pour faire tourner l'économie anglaise. Du coup Gandhi qu'est-ce qu'il fait Il dit ben on va filer le coton nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a toujours le rouet, la roue qui est un des grands symboles de l'indépendance indienne qui est sur le drapeau indien. Ça peut être un chakra aussi, la roue, mais le rouet et tout ça. C'est effectivement le grand symbole parce que c'est une reprise de l'autonomie. On a le droit, on est chez nous, pourquoi vous voulez nous embêter Pourquoi vous nous interdisez de faire des choses quand on a le droit dont c'est légitime On ne veut pas être sous tutelle. Donc, ils ont été débordés comme ça, les tenants de l'empire anglais, et ils ont dû lâcher l'affaire. Et l'Inde est devenue indépendante à ce moment-là parce que c'était légitime et il n'y avait plus de pression qui pouvait aller. On a un peu la même chose aussi en Égypte avec les frères musulmans, quand y a, si je me souviens bien, il faudrait vérifier les chiffres, 40% du pays qui est dans la rue, hein, parce que principalement au Caire ça se passe, les frères musulmans qui sont reconnus de tous comme étant euh, incompétents et euh, des extrémistes religieux, dont personne n'avait envie, sauf une poignée infime de gens, et bien là tout d'un coup il y a tout le monde dans la rue et c'est des grandes manifestations. Alors oui c'est une manifestation, mais pour moi c'est plus de l'ordre de la révolution. Ils n'ont pas juste manifesté, manifesté, mais il y avait aussi l'armée qui était avec. L'armée est une composante vraiment essentielle de la société égyptienne actuelle. Tout le monde a fait partie de l'armée. C'est un peu comme en Suisse, peut-être un peu moins maintenant, mais chaque personne fait partie de l'armée. Donc l'armée, c'est nous. Et voilà, donc c'est le peuple, c'est légitime. Et du coup, ben, on a la puissance, le pouvoir aussi coercitif. Si on n'a pas ce pouvoir, on se fait avoir. Et c'est pour ça qu'en fait, ben, on a par exemple le trait décrié, deuxième amendement, je crois, de la Constitution des États-Unis, qui dit qu'on a le droit d'être armé. C'est un contre-pouvoir au gouvernement. Actuellement, c'est plus tellement bien compris. Ça pose plus de problèmes que ça en résout, j'ai l'impression. Mais c'est une espèce de contre-pouvoir pour équilibrer un gouvernement qui deviendrait complètement fou. Mais en Suisse, on a aussi cette culture où ben, on a des armes partout, mais en fait, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on a aux États-Unis. Donc il y a une culture qui va avec aussi, il savoir entraîner les gens. Et ça se discute toujours, c'est des équilibres à trouver. Mais euh, j'avais trouvé l'exemple intéressant, c'est dans les années 30 aussi, euh, à Barcelone, il y a eu un gouvernement d'anarchistes. C'est un peu antinomique, gouvernement d'anarchistes. Enfin, il y a eu un gouvernement après une petite guerre d'indépendance, et les anarchistes ont fait partie d'un gouvernement, en partie, donc un peu des compromis, et à ce moment-là, ils ont dit la guerre est finie, on désarme tout le monde. Et c'est là que les gens, bah, finalement, en étant désarmés, euh, bah, le seul qui restait qui était armé, c'est Franco. Et avec ses armes, il a repris le dessus. Et du coup, ben voilà, il avait à un moment donné euh, ben, eu l'occasion de prendre le pouvoir sur les autres. Et ça a quand même duré jusque dans les années 70, hein, la dictature de Franco. Donc euh, voilà, pendant 50 ans, ils s'en sont mordus les doigts de euh, d'avoir des communistes étatistes qui ont voulu désarmer les communistes anarchistes euh, ouais, libertaires et tout. Donc euh, voilà, c'est des équilibres. Donc c'est une forme de pouvoir personnel, mais moi, je suis quand même plus proche de pouvoir personnel, qui est plus, presque de l'ordre philosophique, spirituel, que d'un pouvoir armé. Quelle est notre vraie force Quel est notre notre moyen, en fait, d'agir sur le monde et d'avoir cette influence qui s'est construite Donc, par exemple, moi, si je veux changer le monde, je me dis Ah, alors, euh, ce serait bien qu'il n'y ait que du bio dans les magasins. Ouais. Alors, euh, je vais faire une pétition. Ouais. Et puis, je vais manifester devant tous les supermarchés du coin ouais et je suis sûr que je vais balayer rapidement que ça ne va strictement rien changer, que je vais perdre beaucoup de temps pour rien du tout. Alors, plutôt que de faire ça, de lancer en, comme en Suisse, on a l'initiative populaire fédérale, je pourrais utiliser tout l'appareil pour atteindre 100 000 signatures, donc c'est comme une pétition, mais bah, du coup, on va voter et puis on va mettre en place des choses, discuter. alors C'est très bien pour faire changer les mentalités, pour amener des nouvelles choses, pour faire évoluer ou acter qu'une mentalité a déjà évolué. Mais pour vraiment créer quelque chose, personnellement, je trouve que c'est... Oh. Faut faire comme les gens de la technique. Les gens de la technique, les ordinateurs de Steve Jobs, les smartphones de Steve Jobs, tout ça. On n'a jamais voté pour euh, vous voulez ou vous voulez pas. Ça a débarqué parce que tout d'un coup, ça avait une utilité, ça avait quelque chose de puissant qui a changé les choses. Que vous vouliez ou non, c'est là. Et c'est ça la véritable influence. Donc finalement, si j'ai envie d'un supermarché dans lequel il n'y a que du bio, eh bien, j'ai déjà fait. <rire> Donc, je suis coopérateur d'une épicerie participative dans laquelle on a décidé, bah, ben, chez nous, il n'y a que du bio. Deux, trois exceptions près sur des centaines d'articles. On a des valeurs, on se met en commun, on crée quelque chose, et en fait, on voit que ça fait boule de neige. Il y a plein de gens qui attendent la même chose, mais qui sont prêts à mettre, mais ils n'ont pas envie de manifester, ils sont pas comme ça, ils ont envie de créer on crée quelque chose dans la réalité, on y va, on est content, on crée notre truc, et ça, ça apporte de la joie, de l'enthousiasme. Enthousiasme qui veut dire Dieu en soi, c'est on y va, on a la force divine du coup, on a quelque chose qui nous porte, on a un sens à la vie, on a quelque chose qui peut transcender le collectif, la population, et transmettre un exemple. L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et du coup, quand une épicerie participative existe, il eh ben, y a d'autres gens qui disent « Ah bah alors c'est génial, on pourrait faire pareil chez nous. Hop, oh, et nous aussi, hop, oh, ils nous aussi, hop, oh, ils nous aussi. » Puis on se partage les infos, on se partage la manière de créer ces épiceries, les outils qui permettent de gérer tout ça. Et voilà, pouf, c'est temps, on a lancé un nouveau mouvement, justement, ces trois dernières années, où il euh, y a plein d'épiceries qui ouvrent des moyens de construire un supermarché différent. Alors c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout par rapport à l'immense marché de la distribution en tout genre, du commerce de détail, mais en fait, ben, on a quand même déjà des tournées, euh, des flux financiers qui commencent à atteindre euh, le million par année dans euh, la sphère suisse romande aussi, que je connais le mieux, enfin, je connais peut-être pas tout, je sais pas comment ça marche. Il y a des milliards derrière, mais on a quand même des sommes financières en très peu de temps qui réorientent des consommations d'un endroit à un autre. Donc, et, bah, les gens qui font attention à leur chiffre d'affaires, tout d'un coup, ils se disent, ah, il nous manque quand même un petit quelque chose qu'il n'y avait pas avant, trois fois rien. Puis il y a des gens qui sont heureux d'agir dans leurs valeurs. Et c'est ça aussi qui compte, qui fait qu'on a de l'enthousiasme qu'on n'est pas malade, parce qu'on se rend malade à vouloir manifester. Ah, pas content, pas content, machin, machin, on vit dans un monde de merde. Non, on vit dans un monde génial, où on peut créer des choses, on peut avancer, on peut... Vraiment tout faire, tout est possible. Donc là, voilà, on a toujours le choix. Si t'aimes pas les supermarchés, crée une épicerie, crée ton truc à toi, fais-le grandir. Agis dans ta sphère d'influence et pas dans ta sphère de préoccupation. Ça, c'est le message que je voulais transmettre. Et on a toujours le choix, mais il faut assumer les conséquences. Alors, si tu veux continuer à te lamenter, à dire, on vit dans un monde de merde et tout, blablabla. Tu bla bla, bla bla, bla bla. Ouais, ben baisser ton niveau d'énergie. Tu peux, hein, tu peux, pas, pas de soucis. Mais voilà, ça ne va pas m'inspirer, je n'aurais pas envie d'aller vers toi. Et du coup, euh, ben, je vais aller vers les gens qui agissent, qui font des trucs. ah oh, ça, ça a l'air cool Moi, quand je construis un château de sable au bord du, de la mer, hein, je, je fais pas très souvent, mais des fois, ça m'est arrivé, il y a toujours plein de gens qui s'accrochent autour, qui viennent, qui s'agglutinent. C'est comme la fourmière, il hein, y a une fourmi qui arrive, qui commence à mettre quelque chose, il y a tout plein de choses de fourmis, et puis euh, du coup, euh, ben, on a de brindilles qui s'empile une fourmière qui débarque et on fait des grandes choses on se met en réseau on collabore et on avance et voilà donc agis dans ton cercle d'influence et pas dans ton cercle de préoccupation. partage cette vidéo voilà c'est mon influence que je peux avoir ici abonne toi à la chaîne transmets là et puis faisons grandir mon influence aussi je te remercie beaucoup à bientôt. Garde l'esprit ouvert.